Je m'appelle Sophie Blanc, j'ai un atelier de peinture à Pralognan-Lavanoise. Je suis peintre et je travaille sur différents supports comme la porcelaine, les toiles, les bijoux, le bois, le marbre. Au départ, c'est une activité, un loisir. Enfin, un loisir, quelque chose euh, qui n'est pas répertorié comme métier directement. Moi, j'en ai fait mon métier, effectivement. Bah, ce qui me plaît, euh, c'est plusieurs choses. C'est déjà euh, euh, de vivre dans un cadre de montagne, dans mon village d'origine. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la nature. J'aime beaucoup le calme. J'aime beaucoup les animaux, les fleurs, enfin, ouais, mon environnement, quoi. Donc j'aimais l'idée de rester euh, dans cet environnement-là, me plaisait. Après, comme j'avais quand même, euh, euh, je n'osais pas faire ce métier. J'en ai fait d'autres avant, mais voilà. Jusqu'au jour où j'ai dit :« Maintenant, je fais ce qui me plaît, parce que je, de, de toujours, j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours beaucoup aimé euh, les crayons de couleur, les pinceaux, les voilà. Et donc là, ce qui me plaît dans le métier, c'est que c'est que je peins tout le temps. Euh, c'est que je peins, euh, c'est que c'est hyper varié et c'est sans fin parce que parfois je suis en train de faire un, quelque chose, je suis en train de peindre quelque chose. Euh, je, je sais pas, j'ai fait 6-7 euh, pièces sur le même principe et puis je, je, je pense comme ça, je suis toute seule dans mes pensées et je me dis, euh, oh, et tel truc, et hop, ça me vient une autre idée. Je me dis, ah ben bah, tiens, je vais faire plutôt maintenant tel. Euh, « Ouais, tiens, je vais partir sur ce truc-là, je vais faire des modèles comme ça, je vais faire ça, je vais faire… » Et c'est toujours par, euh, par enchaînement d'idées, enfin, de, ouais, de, je ne sais pas comment dire, ça me vient comme ça, je me dis « Ah ouais, tiens, et pourquoi je ne ferais pas ça, et, et ça, et voilà. Bon. » Donc ça, voilà, j'adore. Et après, euh, l'autre chose que je trouve hyper importante, c'est que ça me permet franchement de rencontrer des gens très très divers. Mais, euh, alors certains ils me disent bonjour, au revoir, c'est tout. Mais par contre, euh, je rencontre plein de gens euh, très différents, dans des métiers très différents, des, des origines différentes, euh, mais avec qui je crée un échange. Parfois, les gens restent là, ils m'achètent un truc à 10 euros, on discute pendant euh, une heure et demie. Et, et, et on échange, et ils me parlent d'un truc, je leur parle d'autre chose. Euh, et, et je sais, voilà le côté humain, le, le lien qui se crée, même si c'est des gens que je reverrai peut-être jamais, euh, ça m'apporte ça vachement. À la fin de la journée, je me dis Ah, t'as fait une belle rencontre, cette personne-là, elle était bien. Ouais, elle t'a apporté ça, l'autre, elle, elle t'a parlé d'un truc que tu ne connais pas, l'autre. Euh, enfin, je ne sais pas, de, de son métier, d'un pays, de, de n'importe quoi, en fait. Euh, et, et je trouve que c'est super agréable parce que justement, ça m'a. Euh, je bouge pas, je ne bouge pas de mon atelier, je suis toute la journée là. Et en fait, je, ouais, je rencontre des gens hyper hyper divers. Et, et ça, c'est extraordinaire. quoi, euh, en, en 15 ans de temps, 16 ans de temps, je dois avoir eu deux personnes. Je me suis dit, pouf, ceux-là, euh, voilà. <rire> Au départ, euh, je peignais plutôt sur, euh, sur papier, sur bois, parce que mon papa était menuisier. Donc, euh, il me découpait des planches et je m'amusais à peindre sur bois, comme ça. Euh, et, et puis après, moi, comme j'aime beaucoup la vaisselle, en général, j'aime bien ouais, tout ce qui peut être euh, les tasses, les bols en, en particulier. Et euh, je sais pas, j'ai vu d'abord de la peinture... Euh, de loisirs créatifs, là je ne travaillais encore pas en tant que professionnelle, la, lois, la peinture de loisirs créatifs qui pouvait s'appliquer euh, justement sur des, euh, des, des, euh, comment dire, des, des articles à usage alimentaire. Donc au début je me suis dit, tiens je vais en acheter, après c'est de la peinture, c'est vraiment du loisir et ça ne tient pas euh, sur le long terme, mais euh, j'ai commencé comme ça pour, par décorer, je sais pas, ouais, des, certainement des tasses et des bols, quoi, euh, juste pour m'amuser. Et puis après, quand j'ai décidé d'en faire euh, ma profession, je me suis dit non, mais il faut que je le fasse euh, de façon euh, vraiment professionnelle, avec euh, avec une peinture euh, euh, alimentaire euh, qui tient dans le temps, enfin vraiment, euh, ouais, de la, la vraie peinture sur porcelaine. Et c'est comme ça, en fait, euh, euh, par euh, petit à petit, que j'en suis venu à peindre. Euh, à peindre ça, le fait d'aimer peindre, le fait d'aimer la vaisselle, et eh ben voilà, ça, <rire> ça s'est re recoupé. Après, si j'avais le temps, euh, je ferais certainement d'autres choses aussi, mais comme euh, c'est mon activité professionnelle, je pense que si je commence à faire euh, des décors euh, euh, d'Amérique du Sud, je ne suis pas sûre que je les vende après quoi. Donc, euh, donc je m'en tiens, euh, par, euh, plus par obligation euh, euh, ouais, professionnelle, euh, à peindre des choses locales quoi, mais euh, euh, malgré tout, j'aime euh, voilà je, je regarde beaucoup beaucoup euh, ce qui peut être d'autres décors, d'autres façons de faire, mais je, je m'en tiens euh, à admirer, c'est tout. <rire>